Merci, merci Seigneur Jésus. Shalom mes frères et sœurs. shalom mes frères et sœurs. shalom à toute la famille. Euh, C'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de continuer ce soir avec notre série sur euh, nous sommes en train de continuer sur euh, à la puissance de Dieu. Nous sommes en train de demander à notre Dieu en disant, en criant vers lui, oh Dieu, donne-moi, donne-moi Donne-moi ta puissance. Le Seigneur veut donner la puissance à quelqu'un ce soir. Oui, la même façon dont nous avons prié hier, nous allons prier encore une fois ce soir aussi. Je suis dans la foi et dans la confiance que le Seigneur va visiter quelqu'un. Cette semaine, oui, le Seigneur a visité. Le Seigneur est en train de visiter et il continue à visiter. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il va se faire voir à cause de son grand nom. Le Seigneur est fidèle et il va montrer sa fidélité. Nous sommes en train de dire à notre Dieu, « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Touche ma vie avec ta puissance. » Vous savez, les choses de Dieu, les choses du Seigneur, ce sont des choses qu'on doit désirer. Si tu désires à ce que notre Seigneur, te touche avec ta, sa puissance. Il va te toucher avec sa puissance. Si tu, si tu désires qu'il te touche avec sa puissance, il va le faire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du Seigneur en regardant cette écriture qui nous vient de Marc 3, 27. En regardant Marc 3, 27, je suis en train de voir que, qu'est-ce qu'on nous dit? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien. Sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il a pillera sa maison. Marc 3, 27, prions. Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, nous te bénissons. Nous t'aimons beaucoup, Jésus, parce que tu es notre Dieu. Oh oui, tu nous remplis de gloire. Tu nous remplis de ta puissance. Tu nous remplis de ton Esprit Saint, qui est le Tout-Puissant. L'Esprit du Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur, pour les choses que tu fais avec nous. Oh Seigneur tu es en train de déterrer, je suis en train de voir les, la puissance du Seigneur déterrer des choses qu'on a enterrées, ça fait 50 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 la puissance du Seigneur est en train de les déterrer ce soir, ces choses sont en train d'être déterrées, je vois la machine du Seigneur qui est en train de déterrer des choses, alors je déclare dans la vie du Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur va déterrer pour toi, ce qui t'appartient, qu'on a pris, et ils ont Créer un grand et long trou pour enterrer ces choses-là. Aujourd'hui, la puissance du Seigneur va faire sortir toutes ces choses-là du puits. Et tu vas avoir tout ce qui t'appartient par le nom puissant du Seigneur Jésus. Alors je dis shalom à tous mes frères. Je dis shalom à toute la famille. C'est votre frère, le docteur Coco Kinga. Oui, je suis très fort dans la joie du Seigneur pour partager cette bonne parole de l'écriture avec vous. Comme vous savez, nous sommes dans cette semaine où nous sommes en train de dire à notre Dieu, nous sommes en train de lui dire, oh mon Dieu, donne-moi, donne-moi ta puissance. C'est une prière qui est vraie. Alors, en, en regardant l'écriture que nous avons ce soir, nous sommes en train d'entrer en détail de ces choses. En disant, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes en train de, on nous parle d'un homme fort. On nous parle d'un homme fort, qui est un homme fort, Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, on nous parle d'un homme fort et on dit avant que tu prends les choses dans la maison d'un homme fort, tu dois d'abord les lier. Tu dois d'abord les lier. Alors, pour pouvoir lier cet homme fort, quand tu lis toute cette histoire, tu vas voir qu'on nous parle qu un autre homme fort, donc, c'est lui qui est plus fort que l'homme fort. Alors, d'abord, avant que j'entre en détail, je dis shalom à, à l'homme de Dieu, le pasteur Makayabou. Je dis shalom à toute la famille qui nous regarde ce soir. Soyez, soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Je vous dis shalom à tous ça. Je dis shalom à Maman de Paul. Je dis shalom à toute la famille connectée. Faites-moi voir dans les commentaires si vous êtes connectés ce soir. Comme ça, je puisse vous dire shalom. Aidez-nous aussi à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent voir aussi que nous sommes live, nous sommes en direct, de façon que ensemble nous puissions voir ce que le Christ a pour nous ce soir. Alors, qu'est-ce qu que je disais? Nous sommes en train de voir que on nous parle d'un homme fort et il doit avoir un homme plus fort que lui. Quand tu lis toute l'histoire-là, le Seigneur est en train de nous parler d'un homme fort. Alors, je vais dire par là que écoutez, dans cette histoire, c'est Dieu, Jésus lui-même, qui appelle un homme fort. C'est Jésus qui est en train d'appeler cet homme fort-là. Et après, il nous parle, quand tu lis toute l'histoire, je vous laisse apprendre cette écriture. Pour dire à quelqu'un quelqu que, toute cette écriture, quand tu lis ça bien, on nous parle des démons. Parce qu'il était en train de chasser un démon et il a expliqué aux gens comment chasser les démons. Un jour, dans la même liste des histoires, il y a un jour où les disciples ont essayé de chasser un démon. Ils n'ont pas pu chasser les démons et ils sont venus demander à Jésus comment est-ce qu'on n'a pas pu chasser ces démons. Il les a dit que non, non, ces gens des démons, pour le chasser, il faut la prière. Ces gens de démons, là, je vous dis, pour les chasser, il faut la prière. Et quand tu as la prière, et il faut ajouter, en haut de la prière, il faut ajouter encore de gêne aussi. Voilà un peu ce que le Seigneur Jésus avait dit ces jours-là. Tu es en train de prier et tu es en train de gêner aussi. Alors, j'ai un petit problème, je crois, avec la connexion. Je ne sais pas si c'est vous je savoir, mais chez moi, dans le moniteur je vois c'est comme s'il y avait un peu de calme. Mais je suis en train, dans la foi en Christ, que tout va bien se passer au nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire à, à quelqu'un? Qu'il y a des démons qui viennent combattre la vie des enfants de Dieu. Il y a des démons qui font leur travail. Qui, leur travail, c'est-à-dire qu'ils se décident hein, de combattre les enfants de Dieu. Ils viennent et se décident de combattre les enfants de Dieu. Alors, parmi ces démons qui viennent combattre les enfants de Dieu, il y a des démons qui sont en forme, ce sont des bébés démons, et il y a des démons qui sont vieillards, des démons qui sont... Qui sont gros, qui sont larges et qui ont, qui ont une expérience de vie des démons. Donc, il y a ces démons-là aussi. Maintenant, ces démons-là aussi, je suis en train de dire à quelqu'un, ces démons-là aussi, qu'on appelle des démons forts, la puissance de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle te donne la force hein, de couper la tête de tous ces démons. La puissance de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle t'aide, même si le démon est gros Tu peux le faire tomber par la puissance de Dieu Parce que euh, il n'y a pas de compétition Quand Dieu se présente, il entre Dans ton cas, il n'y a pas de compétition Le Seigneur est en mesure De taper tous tes ennemis Sans réfléchir Le Seigneur Dieu peut taper tous tes ennemis. Il peut les taper, les bousculer, couper leurs têtes, les déchirer, sans réfléchir. Vous êtes donné sur ma famille. Je dis shalom à toi Agnès, mon frère. Sois béni, sois béni, sois béni. Alors c'est ça la puissance du Seigneur. C'est ça la puissance du Seigneur. Alors quand nous sommes en train de prier, quand nous nous mettons ensemble pour prier. Quand nous nous mettons ensemble pour dire, oh Seigneur, donne-moi ta force. Oh Seigneur, donne-moi ta force. Nous sommes en train de regarder à la force de Dieu pour que nous puissions bouger nos ennemis. Nous sommes en train de regarder à la force du Seigneur pour maîtriser tout ce qui vient contre nous. Et le Seigneur veut le faire pour toi. Le Seigneur veut te remplir de force. Le Seigneur veut remplir ta vie de force. Le Seigneur veut remplir ta vie de la puissance. Le Seigneur veut te rendre fort, tellement fort qu'aucun démon ne peut résister ta vie. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Voilà ce que le Seigneur a toujours voulu faire avec toi. Maintenant, ces choses ici, quand le Seigneur le prépare de faire dans ta vie, tu dois être à mesure de le vouloir. Tu dois être à mesure de l'accepter. Je remets cette écriture pour faire voir à quelqu'un que Marc 3, 27, nous dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien. Alors, si quelqu'un est venu contre toi, si quelqu'un t'a pillé, ça veut dire que la personne-là était plus forte que toi. Si un démon est venu et le démon-là a reçu de te rendre malade, ça veut dire que le démon-là était plus fort que toi. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire, terre à terre, calmement. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, si on a pillé tes biens, si un démon est venu piller tes biens, ça veut dire que les démon étaient à mesure hein, de te lier et de prendre tes biens. Un jour, Jésus-Christ était dans la synagogue. Il y avait une jeune femme qui était courbée. Alors, tout, quand tu regardes avec tes yeux, tu vois seulement que la femme elle est courbée, la fin, fin d'histoire. Mais quand Jésus est venu, il a dit aux gens ce jour-là dans, dans la synagogue que cette femme elle est courbée comme ça parce que Satan l'a liée. Jésus-Christ a vu le lien. Et il a dit que non, c'est Satan qui a lié notre sœur. Voilà pourquoi notre sœur est comme ça. Et alors, Jésus-Christ a prié. Et la femme était délivrée. Parce qu'il y avait un homme fort qui avait lié la femme mais Jésus-Christ qui est plus fort. Jésus-Christ qui est plus fort était en mesure de délier la femme. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Nous sommes en train de parler de ces choses hein, parce que nous avançons dans une vie où la puissance de Dieu vient dans nos vies pour nous rendre plus forts. Quel que soit L'homme fort qui était en train de combattre ta vie, quel que soit l'homme fort qui était en train de combattre ta famille, je suis en train de parler avec toi ce soir, je suis en train de partager la parole du Seigneur avec toi ce soir pour te dire la puissance du Seigneur, elle va venir sur toi. Pour que tu puisses être le plus fort dans ton village. La puissance du Seigneur, elle veut venir sur toi. Pour que tu puisses être le plus fort dans ton pays. La puissance du Seigneur veut être sur toi et que tu sois le plus fort, le plus fort. Et alors, ça sera à ton tour de lier l'homme fort. C'est lui qui s'est appelé l'homme fort. Ça sera ton tour de les lier. Quel que soit le nombre des années, ces gros démons à dérangé ta vie. Par la puissance du Seigneur ce soir, tu vas les lier et les jeter au feu. Quel que soit le nombre des années, les gros démons est resté dans ta famille pour faire ces histoires par l'onction du Seigneur. Tu vas les lier et les jeter dans le feu au nom de Jésus. Je dis shalom à Momoti, ma soeur Momoti. Sois béni, sois béni, sois béni. J'espère que l'image, tout se passe bien chez vous là-bas parce que l'Internet est en train de nous jouer ce soir, mais par le nom puissant de Jésus. Je suis dans la foi. Que tout se passe au bien Je suis dans la foi par la puissance du Seigneur Que tout se passe au bien Tout se passe bien et tout va bien se passer ce soir Parce que la puissance du Seigneur est avec nous La puissance de Jésus est avec nous La même puissance que le Seigneur nous a donnée hier Pour le travail qu'on a fait hier C'est la même puissance qui va nous visiter chez soi. Alors sois concentré Parce que la puissance du Seigneur Elle va descendre aujourd'hui sur quelqu'un sans avertir, la puissance du Seigneur va descendre sur quelqu'un aujourd'hui sans avertir La puissance va venir sur toi et tu vas être transformé Nous sommes en train de parler ce soir avec l'onction du Seigneur Nous allons attaquer tout ce qu'on appelle homme fort Tout démon qu'on appelle homme fort Tout démon qui est entré dans ta vie Pour devenir un homme fort Pour combattre ta vie Pour combattre ta, vie, pour combattre ta famille Aujourd'hui, nous allons l'attaquer. Aujourd'hui, nous allons l'attaquer par la puissance de Jésus. Il est temps que l'homme fort de ta vie, le démon qui vient toujours te rendre malade, les démons qui viennent toujours te fatiguer, les démons qui viennent toujours te chasser dans le rêve, les démons qui viennent toujours voler ton argent, les démons, les gros sorciers, les gros démons qui est assis dans ta famille, qui est en train de dire que rien ne va se produire dans cette famille. Ces gros démons, nous sommes en train de l'attaquer aujourd'hui. Nous allons l'attaquer aujourd'hui. Nous allons attaquer aujourd'hui. Et par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Ces démons vont brûler. Et par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Au oh, nom puissant de Jésus. Je le déclare au oh, nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Je le déclare par le nom puissant du Seigneur. Le Seigneur Dieu est celui qui fait le travail avec nous. C'est lui qui fait le travail avec nous, eux fidèles Pas l'onction de sa présence je, Oui, alléluia, merci Seigneur Je suis en train de faire confiance à l'onction du Seigneur Parce que l'onction du Seigneur, oh, ce soir, va descendre dans la vie de quelqu'un L'onction du Seigneur va descendre dans la vie de quelqu'un Et l'onction du Seigneur va faire quelque chose pour toi Alors, cette écriture, hein, j'utilise Je remets encore l'écriture devant le cran pour que tu puisses voir Cette écriture est utilisée ce soir pour faire voir à quelqu'un, pour faire voir à quelqu'un, ce que le Seigneur veut faire avec toi. Cette écriture est utilisée pour faire voir quelqu'un ce que le Seigneur veut faire avec toi. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi et la chose que le Christ veut faire avec toi, c'est pour déjouer l'homme fort. Pour déjouer, complètement déjouer l'homme fort Voilà ce que le Seigneur veut Voilà ce que le Seigneur veut Le Seigneur veut déjouer l'homme fort C'est quoi encore l'homme fort Ces démons qu'on appelle homme fort Ce sont des démons qui entrent dans la vie des gens Et que ça entre et ça reste là pour toujours Les démons qu'on appelle homme fort Ce sont ces démons qui entrent Tu vois, les démons ils viennent, ils s'introduisent dans la vie de quelqu'un et les démons restent là pour toujours. Il y a des démons qui sont assis dans des familles. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Les démons sont assis dans la famille pendant tout ce temps. Et il est assis dans la famille. Et personne ne sait ce qui se passe. Les démons sont là, il est assis dans la famille. Alors, vous savez, il y a des gens. Nous venons, dans, nous venons de différentes familles. Il y a des familles où... Tu vas voir qu'il y a eu nos grands-parents qui, qui se sont livrés à l'idolâtrie. Il y a nos grands-parents qui se sont livrés à, à servir la nourriture aux démons. Ils se sont livrés à faire beaucoup de sacrifices, des histoires comme ça. Il y a beaucoup de choses que des gens ont fait. Maintenant, tous ces choses-là, c'est l'invitation. Sans les savoir, nos parents, nos grands-parents, sans les savoir, ils ont invité des démons sans le savoir, et ils étaient là, et ils ne savaient pas, ils n'étaient pas dans la révélation, ils étaient en train de donner la nourriture aux morceaux de bois, ils donnaient la nourriture à, aux morceaux de bois, ils donnaient la nourriture à, à, aux idoles, ils donnaient la nourriture devant devant des, des pierres, des histoires comme ça, sans savoir qu'ils étaient en train de donner des sacrifices. Alors, quand tu donnes de sacrifices comme ça, quand tu donnes des sacrifices comme ça, je dis shalom à Tafiana, béni Tafiana. Quand tu fais des sacrifices comme ça, tu ne sais pas que tu es en train de nourrir le démon. Alors, quand une personne se met à nourrir le démon, c'est que la personne est en train d'inviter. La personne est en train d'inviter dans la maison, dans la famille. La question, la personne est en train de... Euh, de amener les gens dans la famille, dans la sorcellerie, eux-mêmes, sans les savoir. La personne est en train de faire, euh, euh, excusez-moi, la personne est en train de amener les démons et les sorciers dans la famille sans les savoir. Voilà un peu ce qui se passe dans la vie de beaucoup de familles. Alors, c'est ce qui provoque qu'un démon, se retrouve hein, comme un chef. Un démon se retrouve dans la, dans la chaise de la famille. Et les démons commence à contrôler la famille. Voilà ce qui provoque ces histoires-là. Dans une famille, il y a un chef de démon qui est assis là. Quand on parle des hommes forts, côté démoniaque, hein, ce sont des démons, qui, qui deviennent maintenant comme des généraux, un général démon, dans une famille en train de travailler. Alors, s'il y a des démons, il y a des familles où les démons sont entrés par invitation. Un sorcier qui a été invité pour entrer dans la famille. Et comme le sorcier-là est invité et est entré dans la famille, il commence à faire n'importe quoi. Il commence à bloquer la famille. Il, il, pas, pourquoi Les grands-pères. Le grand-mère le, le grand ont invité, en offrant des sacrifices, il y a des gens qui partent euh, à la mer chercher des démons. Il y a des gens qui ont touché la fétiche. Il y a des gens, ceux, tu vois, vous savez ces choses. Hein? Ce sont des gens eux-mêmes qui désirent ces choses. mais là sans les savoir, ils sont en train d'inviter des démons. Alors, si tu es dans une famille où on a invité un démon, et ces démons-là, maintenant, entrent dans ta famille et commencent à te bloquer et commencent à te déranger. Qu'ils reçoivent le feu au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent un feu au nom de Jésus. Ce soir, je vous dis, mes frères et sœurs, je remets l'écriture. C'est soir, je vous dis, mes frères et sœurs, nous sommes en train de dire à Dieu. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ta puissance, et par ta puissance, je puisse déloger l'homme fort de ma famille. Tu dis, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ta puissance, et par ta puissance, je puisse déloger les démons forts contre ma famille, les démons forts contre mon mariage, les démons forts contre mes, contre mes, mes, mes affaires, les démons forts contre ma santé, les démons forts contre mes études, les démons forts fort contre mes voyages, les démons forts contre mon ministère, les démons donc toi-même tu sais, là où il y a les dérangements dans ta vie toi-même tu sais ce qui dérange ta vie, ce qui dérange ta famille le couture de Marc 3, 27. nous dit quoi personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens alors, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un si en ce moment tu es en train de pleurer s'il si y a une situation dans ta vie qui est bloquée, s'il si y a une situation dans ta vie qui est vraiment bloquée, qui te fait pleurer, s'il si y a la confusion dans ta vie en ce moment, je vais te dire que c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui était plus fort que toi qui est venu te bloquer. Si la chose était facile, ça n'allait pas te bloquer. Si la chose n'était pas euh, n'était pas fort, elle n'allait pas te bloquer je dis shalom à mon frère Lino Chikuta, euh, je dis shalom euh, à papa Jacques, baba soyez bénis, soyez bénis toute la famille aidez-nous à partager cette vidéo pour que tous nos frères et soeurs puissent se connecter et suivre ces prédications avec nous parce que le Seigneur est en train de faire, de faire descendre sa puissance sur la vie de quelqu'un je dis shalom aussi à Guy euh, Miguel, soyez béni, Guy Miguel par le nom de Jésus alors je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la puissance du Seigneur veut ben visiter ta vie hein, pour te rendre fort. La puissance de Jésus veut venir sur ta vie te rendre fort. À mesure pour que tu puisses être à mesure de taper tes ennemis, pour que tu puisses être à mesure de gouverner sur les gens qui te détestent, pour que tu puisses être à mesure de gagner les combats contre ta vie. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Maintenant, pour que le Seigneur puisse faire ça avec toi, tu dois être à mesure de lui dire, oh mon Dieu, donne-moi ta force. Oh mon Dieu, donne-moi ta force. Oh mon Dieu. Donne-moi ta force, ô oh mon Seigneur. Je désire ta force. Je désire ta force, mon Seigneur. Je désire ta force, ô oh Jésus. Je désire ta force, Yahweh. Je désire ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Oui, tu as besoin de cette force. Pourquoi? Parce que quand la force... Du Seigneur vient dans ta vie. Tu es à mesure de taper tes ennemis. L'homme fort, l'homme fort peut venir contre toi. L'homme fort peut venir contre toi et te lier et déranger ta vie, déranger ta famille. Mais quand la puissance de Dieu vient sur toi, tu deviens plus fort que l'homme fort. C'est là où on doit aller. C'est là où le Seigneur veut nous faire monter. Le Seigneur veut nous faire devenir plus forts que les gens qui dérangent nos vies. Le Seigneur veut nous faire monter et qu'il veut que nous soyons plus forts que tous les démons qui nous dérangent, tous les démons qui dérangent nos vies, tous les démons qui dérangent ce que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur veut que nous soyons plus forts. Rappelez-vous l'histoire de David. David... Quand il est venu vers Goliath Goliath était en train de déranger Israël Goliath était en train de déranger la maison d'Israël Goliath était en train d'insulter de, de la maison d'Israël Goliath était en train d'insulter Saoul, le roi d'Israël Il insultait même le dieu d'Israël Parce qu'il était fort Parce qu il était fort Il était gros, il était géant Il insultait tout le monde Mais maintenant, quand David est venu, David est venu avec la force de Dieu Il est venu avec la puissance de Dieu Alors David n'a pas laissé Goliath insulter sa maman Oh oui, oui, oui, tu ne peux pas laisser quelqu'un insulter ta maman pendant 40 jours Tu ne peux pas laisser quelqu'un insulter ta maman pendant 40 jours Non, non, non, tu ne peux pas Maintenant il a refusé, pourquoi? Parce que Goliath était fort, il les a insultés Mais David quand il est venu il était plus fort que Goliath. C'est pourquoi David a fermé la bouche de Goliath en le tapant, en coupant sa tête. Ce soit pas l'onction de Dieu. Tu vas couper l'ennemi contre toi Tu vas couper la tête des, des, du démon contre toi Tu vas couper la tête du goliath contre ta vie Tu vas le faire tomber ce soir Il va tomber, il va tomber et il va pleurer Je le déclare au nom de Jésus Le goliath contre toi Tu vas le taper, tu vas le faire tomber Par l'onction de Jésus C'est pourquoi je veux que tu cries là où tu es Oh Dieu « Donne-moi ta puissance » Tu dis à ton Dieu. « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance contre mes ennemis. Donne-moi ta force contre les Goliaths, contre moi. » Oui, je parle encore de notre homme fort. Vous savez, le, le roi Pharaon, c'était aussi un homme fort. C'était, Il était en train de représenter les diables. Il était en train de représenter les démons. Il était un homme fort. Alors quand les enfants d'Israël voulaient sortir, quand les enfants d'Israël demandaient à Pharaon de les laisser partir, Pharaon était en train de refuser. Il disait non, je ne veux pas vous laisser partir. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte? La Bible nous dit que les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte pour aller dans le désert. Et servir Dieu. Ils voulaient quitter l'Égypte pour aller adorer Dieu. Ils voulaient quitter l'Égypte pour aller vers le pays de la promesse. Ça veut dire qu'ils avaient le rêve. Ils voulaient accomplir aussi leurs rêve. Ils voulaient aussi aller vivre leur vie. Maintenant, quand on te dit que Pharaon, il refusait de les laisser partir parce qu'il y a des démons. Pharaon représente des démons. Il y a des démons qui refuse de laisser partir les enfants de Dieu. Il y a un pharaon dans ta vie C'est lui qui ne ref... veut pas Que tu puisses servir Dieu C'est lui qui ne veut pas Que tu puisses te retrouver aussi Dans le pays de tes rêves Il ne veut pas Que tu puisses aussi posséder le pays Que tu puisses partir Entrer dans un pays Où il y a le le et le miel Il veut que tu restes Dans l'esclavagisme C'est pourquoi ce soir Tu vas dire Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Oh mon Dieu « Donne-moi ta puissance !» Par cette puissance, je vais faire tomber le pharaon de ma vie. Par cette puissance, je vais faire tomber le pharaon de ma vie. Ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un, le pharaon de ta vie doit tomber. Le pharaon de ta vie doit tomber. Par l'onction du Seigneur qui est sur ma tête ce soir, je déclare au nom de Jésus, le pharaon de ta vie doit tomber. Le cacabonde, shitaram ettinger, par la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour la vie de quelqu'un, qui est la puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance dynamique de Dieu qui brise le chêne de Pharaon. Je répète pour quelqu'un. Je répète pour quelqu'un, mon frère, mon frère, ma soeur. Je te dis que l'homme fort. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Il vient piller te bien. L'homme fort, là, il vient, il pille te bien. L'homme fort vient pour piller tes biens. L'homme fort vient pour piller tes biens. C'est dans la Bible. C'est Jésus qui appelle l'homme fort là, c'est Jésus qui dit que c'est un homme fort. C'est Jésus qui dit que c'est un homme fort. Il est fort. Jésus Christ appelle ça un homme fort. Oui, c'est un démon qui fait un travail. Jésus Christ appelle ça un homme fort. Alors il vient pour piller tes biens. Maintenant, ce soir, si dans ta maison, il y a quelque chose qui manque Toi même tu regardes dans ta maison Tu regardes à gauche, tu regardes à droite Tu dis que non, non, non, non, non Cette vie que je suis en train de vivre Il y a quelque chose qui me manque Il y a l'argent qui manque Il y a l'eau qui manque Il n'y a pas le lait, il n'y a pas le miel Il n'y a pas le pain, il n'y a pas la joie Il n'y a pas la vie Oh ouais, où sont mes enfants Yes, où est mon mariage Où est ma joie Yes, quand tu regardes tu vois que non, non Il y a quelque chose qui manque Tu as les droits devant Dieu de dire oh mon Dieu donne-moi ta puissance oh mon Dieu donne tu dois devenir plus fort que tes ennemis tu dois devenir plus fort que tes ennemis et quand tu vas devenir plus fort que tes ennemis et tu vas les écraser c'est pourquoi au nom de Jésus par l'onction du tout puissant sur ma tête je déclare la puissance de Dieu sur ta tête je déclare pendant que tu es en train de prier ce soir avec moi pendant que tu es en train de dire oh mon Dieu Donne-moi ta puissance. Que la puissance de Dieu touche ta tête. Que la puissance de Dieu touche ta tête. Je suis en train de déclarer un ciel ouvert. Je suis en train de déclarer un ciel ouvert. Un ciel ouvert où la puissance de Dieu est en train de descendre sur quelqu'un. Ton soulier va être sur la tête de tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux que tu puisses crier avec moi. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Ah, ouvre ta bouche, prie avec moi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier avec moi ce soir. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. La boum des chitata. Dis-lui, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. La puissance de Dieu veut descendre sur est-ce que tu désires cette puissance Est-ce que tu désires cette puissance La puissance de Dieu va descendre sur quelqu'un ce soir. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. La puissance qui change de vie, que la puissance qui change de vie tombe sur toi. La puissance qui change la destinée tombe sur toi. Il y a quelqu'un qui me regarde ce soir. Ton Goliath est venu contre toi. Il t'a couvert de la honte. Ton Goliath est venu contre toi. Vous savez, Goliath, pendant 40 jours, il était en train d'insulter Israël. Il était en train d'insulter leur roi. Il était en train d'insulter leur dieu. Il était en train d'insulter leur maman et leur papa. Pendant 40 jours. C'était la honte. Il était en train de les couvrir de la honte. Si quelqu'un vient et insulte ta maman, insulte ton papa, insulte ton roi... Insulte ton Dieu. Qu'est-ce que la personne est en train de faire? La personne est en train de te couvrir de la honte. Les Goliaths, ils viennent dans ta vie pour apporter la honte. Ils viennent dans ta vie pour apporter la peur. Ils viennent dans ta vie pour apporter le, euh, rien. Ils te font sentir que tu es rien, rien. Rappelez-vous, les, les enfants d'Israël un jour avaient dit, nous nous sommes vus. Devant eux comme des sauterelles, comme des sauterelles. Alors, c'est pourquoi? C'est soit tu vas prier avec moi. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Pendant que la puissance, elle est en train de descendre sur toi. Tout esprit des... De, de, de, de sauterelle, tout esprit de sauterelle qui a pris ton cerveau. Je commande à cet esprit de brûler ce soir, de brûler ce soir, de brûler ce soir par le feu du Tout-Puissant. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Je suis en train de voir Jésus avec sa main prêt pour verser la puissance sur la tête de quelqu'un. Je suis en train de voir Jésus avec sa main puissance, une grande puissance, une puissance comme le feu pour verser sur la tête de quelqu'un ce soir. C'est pourquoi tu vas dire, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, verse ta puissance sur ma tête. Dis à ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton père, il t'aime beaucoup, il te désire, il veut être avec toi, il veut que tu sois dans la puissance. Dieu ne veut que tu puisses vivre une vie où un démon vient et insulter ta maison, où un démon vient et insulter tes parents, où un démon vient et insulter ta destinée, où un démon vient et insulter ton dieu. Non, non, non, non, non, non. C'est pourquoi quelqu'un va dire, où est le dieu d'Elie où est le dieu de Eli? Où est le dieu de Eli? Le dieu qui répond par le feu, le dieu aboum des charaboum des sidabans Je suis en train de dire à quelqu'un: n'abandonne pas. N'abandonne pas, je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne-toi, n'abandonne pas, accroche-toi à cette parole que le Seigneur est en train de t'envoyer ce soir, une parole prophétique, une parole remplie avec le feu, c'est pourquoi tu vas dire encore avec moi « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance !» Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance Vous savez, la puissance de Dieu Elle coule comme de l'eau Elle coule comme de l'eau Il augmente à la puissance que tu avais hier Il augmente à cette puissance Une autre puissance aujourd'hui Le Seigneur est en train d'augmenter ta force Le Seigneur est en train d'augmenter ton courage Le Seigneur est en train d'augmenter la force Et alors, toi aussi, tu vas avancer Comme David avait avancé ces jours-là Contre Goliath Et il a fait tomber Goliath avec un seul coup, avec un seul coup, tu vas faire tomber tous les sorciers de ta famille. Avec un seul coup, tu vas briser toute la chaîne contre toi. Avec un seul coup, tu vas les faire pleurer. Je déclare sur la tête de quelqu'un ce soir, les sorciers de ta famille, le, le chef des sorciers de ta famille va pleurer ce soir. Je déclare par la puissance de Dieu. C'est pourquoi je te dis, prie encore avec moi. Dis, oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Donne-moi. Yes. Augmente à ma force. Ta force. Augmente à ma force. Ta force. Ce soir, Yesu. Au nom de Jésus, que la force de Dieu descende sur quelqu'un ce soir. Que la force de Dieu descend sur quelqu'un ce soir. Sois envahi, soit envahi par la force de Dieu. Sois visité, soit visité par la force de Dieu. Dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta compagnie, dans tout ce que tu fais. Reçois la puissance de Dieu. Dans tout ce que tu fais, reçois la puissance de Dieu. Le chêne brisé. Yes. Au nom de Jésus. Oh, c'est aussi Je suis en train de prier. Pour quelqu'un ce soir, il y a un Goliath qui est venu te couvrir de la honte. Il y a un Goliath qui est venu te couvrir de la honte. En ce moment, que les Goliaths de ta vie commencent à tomber, que les Goliaths de ta vie commencent à tomber par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire ce soir continue à prier avec moi. Commence à dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, donne moi ta force. Donne moi ta force contre mes ennemis. Ils sont devenus nombreux. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir. Tes ennemis sont devenus nombreux. Ils étaient mille avant. Maintenant, ils sont deux mille. Ils étaient deux mille avant. Maintenant, ils sont cinq mille. Ils étaient 5000 avant, maintenant ils sont 10 000 ils étaient 10 000 avant, maintenant ils sont 20 000, quel que soit quel que soit le nombre de tes ennemis, je ne veux pas que tu trembles, je ne veux pas que tu trembles parce que tu es en train de regarder le ciel, le ciel est ouvert au nom de Jésus, par l'onction de Dieu sur ma tête ce soir le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël va te répondre avec le feu le Dieu d'Elie qui répond par le feu, on dit à ces dieux-là, mandez, prenez Shindara Mandokera et Le ciel, donc quelqu'un, le ciel de quelqu'un, je suis en train de voir quelqu'un ce soir Ton ciel est déjà prêt Ton ciel est déjà prêt Avec l'huile de la puissance Que le Seigneur veut mettre sur ta vie L'huile de la puissance Une puissante qui va tomber sur toi Tout ce qu'on a mis à ton corps Tout ce que on a dit contre ton nom Sera brûlé, brûlé, brûlé ce soir Au nom de Jésus C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi Dis à ton Dieu, oh « Oh mon Dieu Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Oh mon Dieu !» Donne-moi, yes, je désire, je désire, je désire, oh, désire ces choses, désire ces choses, désire le Christ, désire l'onction, désire, tu dois dire, oh mon Dieu, je désire ces choses, je veux ces choses, oui, la Bible nous dit quelque part que Jésus nous avait donné, mais les choses que Jésus nous avait données, c'est comme si on a laissé ça à table, c'est comme si on n'a pas pris soin de ça, c'est pourquoi c'est soir. Quand tu es en train de prier, tu es en train de crier, tu es en train de lui dire, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Tu es en train de lui montrer les sérieux. Tu es en train de lui dire, oh mon Dieu, je suis sérieux. Oh mon Dieu, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour la puissance. Je suis prêt pour l'onction. Je suis prêt. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Pendant que la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Rachidin, Yo, prenne de le Seigneur est en train de toucher quelqu'un avec sa puissance. Le chêne sur tes dos, je les commande d'être brisé. Le chêne sur tes épaules, le par sur tes épaules. Je le commande d'être brisé au nom de Jésus. Or, oh, yes, le chêne à tes pieds. Je le commande d'être brisé au nom de Jésus. Nous sommes en train d'attaquer l'homme fort. Dans la vie de quelqu'un ce soir. Nous sommes bambarine de Kera. Que la puissance de Dieu descend sur toi. Et l'homme fort qui s'était caché dans ton ventre. Qu'il commence à brûler. Qu'il commence à brûler. Qu'il commence à brûler. Qu'il commence, qu commence à brûler par le feu du Saint-Esprit. L'homme fort qui s'est caché dans ton ventre pour te donner des mauvais rêves qu'il commence à brûler ce soir par le feu du Saint-Esprit que le feu du Saint-Esprit les dégage de ton ventre l'envoyez au nom de Jésus je suis en train de voir quelqu'un un serpent a combattu ta vie ça fait des années mais aujourd'hui on va l'arrêter par la puissance du Seigneur par la puissance du Dieu de Jacob par la puissance du Dieu d'Israël que le serpent qui est venu contre toi commence à brûler par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, nous sommes en train d'envoyer de, le feu, le feu du tout puissant, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Par le feu du tout puissant, je déclare dans ta vie, le serpent qui t'a dérangé dans ton ventre, tu sais qu'il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre, à gauche et à droite, il rabara oh un feu du un feu. Ce soir, un feu ce soir, au nom de Jésus, on note par la puissance qui est en Jésus. Reçois le feu. Dans ton ventre, et ce serpent qui est devenu comme l'homme fort de ta famille, qu'il brûle ce soir, qu'il brûle ce soir, qu'il brûle au nom puissant de Jésus. Oh, continue. À... Il y a quelqu'un qui brille qui prie avec moi ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de, de prier? Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Que ta puissance descend sur ma tête. Oh mon Dieu. Il y a sa Yes. Tu pries ce soir avec moi. Tu dis à ton Dieu, oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Que ta puissance descende sur ma tête. Que y a bon de chiké monde. Pendant que la puissance descend sur ta tête, ton cerveau est réparé. Ton cerveau, yes, au nom de Jésus. Je commande aux sorciers de ta famille qui ont volé ton cerveau. À la pounde de Charabo. Je commande aux sorciers de ta famille qui ont volé ta mémoire de les ramener maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu, là où les sorciers de ta famille se cachent, je les attaque au nom de Jésus comme tu es connecté ce soir avec ces ministères, ça veut dire que tu me donnes le droit de prier pour toi. Comme tu es connecté ce soir avec ces ministères, tu me donnes le droit de prier pour toi. Nous sommes en train de prier avec l'onction du Tout-Puissant, avec la puissance de Dieu. Il n'y a, a aucune puissance dans ce monde qui peut être en compétition avec la puissance de Dieu. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut être en compétition avec la puissance de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu puisses se dire oh mon dieu donne moi ta puissance donne moi ta puissance donne moi ta puissance de je suis en train de dire à quelqu'un ça fait des années que tu pries il y a quand il y a deux fois quand tu pries les sorciers de ta famille sont dehors en train de rire il dit qu'elle va prier après trois minutes quand elle termine nous allons entrer dans son rêve pour donner des cauchemars. Mais ce soir, ta prière va faire pleurer les chefs des sorciers de ta famille. Voilà la parole que le Seigneur m'a dit cette année. Toute personne qui se connecte avec ton ministère, tu le fais et tu les élèves au point de faire pleurer les sorciers, les chefs des sorciers dans leur famille. Ce soir, que les chefs des sorciers de ta famille commencent à pleurer pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de recevoir la puissance de Dieu, leur puissance est abîmée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est une puissance qui est en train de descendre sur quelqu'un. Il y a une puissance qui est en train de descendre sur quelqu'un. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Dieu de Jacob. Au nom de Jésus, je vous dis, la puissance de Dieu, c'est la puissance qui a créé le ciel et la terre La puissance de Dieu, c'est la puissance qui a créé les animaux La puissance de Dieu, c'est la puissance qui a créé Adam et Ève. La puissance de Dieu, c'est la puissance qui a fait fuir la mer La mer rouge la puissance qui a fait fuir le Jourdain. La puissance qui a fait sortir Israël de l'Égypte. La puissance qui a fait tomber cette grande nation qui habitait dans le pays du Cana. C'est cette puissance que le Seigneur veut amener dans ta vie. C'est cette puissance que le Seigneur veut amener sur toi. C'est cette puissance que le Seigneur veut amener dans tes dossiers. C'est cette puissance que le Seigneur veut utiliser maintenant sur toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois Reçois la puissance de Dieu et sois transformé au nom de Jésus. Oh, Paris déchire, Barabah reçois la puissance de Dieu. Je suis en train de voir tes, tes tes tes chaînes déchirées comme le papier. Tes chaînes déchirées comme le papier. Tes chaînes déchirées comme le papier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par les noms puissants de Jésus, au nom de Jésus. Ah, je suis en train de déclarer la délivrance automatique dans la vie de quelqu'un ce soir. Je suis en train de déclarer la délivrance automatique dans la vie de quelqu'un. Oh beau, oh beau, oh beau, oh beau, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, délivre ma vie. Tu vas lui dire ce soir, oh mon Dieu, délivre ma vie de la main de, de mes ennemis. Oh mon Dieu, délivre ma vie de la main de mes ennemis. Oh mon Dieu, délivre ma vie de la main de mes ennemis, ceux qui sont plus forts que moi, ceux qui sont plus nombreux que moi. Je dis, oh mon Seigneur, délivre ma vie, délivre ma vie de la main de mes ennemis, ceux qui sont plus nombreux que moi. C'est Gachim de Parabo, par l'onction prophétique du Seigneur. Je déclare dans la vie de quelqu'un, toutes les dettes qui sont sur ta famille, toutes les dettes qui sont sur ta famille vont être effacées ce soir par le nom de Jésus. Toutes les dettes qu'on t'a mises sur la tête venant du monde du ténèbre vont être effacées ce soir. Je suis en train de faire descendre le sang de Jésus sur la tête de quelqu'un. Je suis en train de faire descendre le sang de Jésus sur la tête de quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir le dette de ta vie le dette tu es attaqué par le dette tribunal contre toi à cause de dette tribunal Contre ta famille, à cause de dettes, ce soir, par l'onction de Jésus sur ma tête, par la puissance du Tout-Puissant, je commence à annuler ces dettes par le son de Jésus. Le sang de Jésus efface tout. Toutes les dettes qu'on a écrites contre toi dans le monde du ténèbre, pour que ça se manifeste dans la vie et que ça trouble ta vie. Aujourd'hui, on efface le dette avec le son de Jésus. On efface le dette avec le son de Jésus. Je le déclare par le nom du Tout-Puissant. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Sors du trou de dette. Sors du trou de traite. Sors du trou de dette. Là où on t'a enfoncé. Tu sors de ce trou maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux quelque chose. Au nom puissant du Seigneur. Je veux quelque chose. La puissance de Dieu était en train de peser quelque chose quand on a commencé. Dès qu'on a commencé avec la prière du début, je vis la puissance de Dieu, était, la puissance était en train de déraciner quelque chose. Alors je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, tout ce qu'on avait enterré contre toi, là où on avait enterré ta vie, là où on avait enterré ta, tes promotions, là où on avait enterré ton succès. Aujourd'hui, nous les déterrons par la puissance de Dieu. Par la à de chica. Oui, par déjà. La main de Dieu n'est pas courte. J'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de crier dans tes oreilles. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Là où on a enterré ta vie, même s'ils si avaient créé eux pendant dix ans, un trou long, un trou profond, un trou sans fin. Aujourd'hui, je déclare par l'onction prophétique sur ma tête, la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Là où tu es, le le Seigneur te localise et il te fait sortir du trou. Il te fait sortir du trou. Eux, ils ont créé pendant dix ans pour t'enfoncer dans les trous. Mais le Seigneur, au son de la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle va avec une vitesse rapide. La parole de Dieu, elle ne retourne pas vide. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est active. La parole de Dieu, c'est l'épée spirituelle. La parole de Dieu, c'est la parole créatrice, la parole parole de Dieu. Elle vient de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu, elle t'est fait sortir ce soir par la puissance de la parole de Dieu. Je t'envoie cette parole prophétique. Sindaraba, sors de ton trou. Par l'onction de Dieu, sors de ton trou. Par la main puissante de Dieu, tu sors du trou. Tu sors du trou. Tu sors du trou. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un va prier avec moi Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Oh no, Sindaraba, pendant que la puissance du Seigneur est en train de couler sur toi, tes ennemis sont en train de fuir. Pendant que la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi, tes ennemis sont en train de fuir. Oh, dis à ton Seigneur, Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie par la puissance. Oh, par la puissance de Dieu. Par la puissance du Seigneur. Hmm. Que ça arrive maintenant, oui. Par la puissance du Seigneur ce soir. Je suis en train de commander la manifestation. Par la puissance de Jésus, je suis en train de commander la manifestation. Commence à vivre la manifestation. Oui, que la puissance de Dieu se manifeste dans la maison là où tu es maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ton ventre. Que la Oui, oui, oui. Là où toi-même tu sais qu'il y avait des objets qui bougeaient dans ton ventre. Ce soir, je commande la puissance de Dieu de se manifester au nom de Jésus. On reçoit la puissance. Reçois la puissance là où tu es. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois localisé par la puissance de Dieu. De la tête aux pieds, yes. Changement dans ta vie. Changement, yes. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Dieu qui fait des choses merveilleuses. Des dieux, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Le Dieu qui fait des miracles. Oh, bo, bo, bo, bo, bo. Le Dieu qui fait des miracles. Au oh, nom puissant de Jésus. Oh, reçois, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu sur tes épaules. Tous les fardeaux qu'on t'a fait porter pendant des années. On les brise ce soir au nom de Jésus. On les brise ce soir au nom de Jésus. On les brise ce soir au nom de Jésus. On les brise ce soir au nom de Jésus. On les brise. On les brise. On les brise au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu vas lui dire encore. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance Donne-moi ta puissance, oh mon Dieu Donne-moi ta puissance, oh mon Dieu Donne-moi ta puissance, oh mon Dieu Tu vas lui dire encore, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance Donne-moi, oh mon Dieu, oh mon Dieu Que ta puissance descend sur ma tête Que ta puissance descend sur ma tête Yes Que ta puissance descend sur ma tête Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour quelqu'un. L'homme fort de ta vie doit brûler ce soir. C'est la puissance du Seigneur qui tombe sur toi. C'est la puissance du Seigneur qui se manifeste dans ta maison. Elle vient se manifester ce soir pour terminer le travail de l'homme fort. L'homme fort, le Goliath de ta vie, le Pharaon de ta vie doit brûler ce soir. Il doit brûler, qu'il commence à brûler. Qu'il commence à brûler par les noms du Seigneur Jésus. Qu'il commence à brûler. Que les pharaons de ta vie commencent à brûler. Que les pharaons de ta vie commencent à brûler. Que le pharaon de ta vie commence à brûler par le nom puissant de Jésus. Que le pharaon de ta vie commence à brûler. Que le pharaon de ta vie commence à brûler. Que ha ha ha ha. ha. Yes, yes, yes, yes. Il est en il est en train de brûler. Il est en train je suis en train de voir le pharaon de ta vie brûler. Qu'il continue à brûler, que le feu augmente. Que le feu oh Jésus, Jésus, Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Quelqu'un dit à ton Jésus, donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le Feu. Yesu, Yesu, Yesu, yes. donne-moi le feu, donne-moi le feu, donne-moi le feu. Yesu, Yesu, Yesu, donne-moi le feu. Yes. yes, yes. yes. C'est la puissance de Jésus, la puissance qui délivre. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Jésus était venu à la tombe des Lazare. Quand il est venu à la tombe des Lazare, il a dit, Lazare, « Sors !» Immédiatement, la puissance de Dieu est partie dans le trou où on avait mis la zap pour le faire sortir de là. C'est la puissance de Dieu qui ramène à la vie. Ce soir, je prophétise tous le rêve, tous les rêves qu'on a tués et qu'on a enterrés. Je les commande de sortir. Du trou. Je commande à tous tes rêves de revenir vers toi. Le rêve de grandeur, le rêve de bénédiction, le rêve, le rêve que tu avais, le rêves d'une destinée bénie, bénie, bénie, le rêve de la joie, le rêve que, oh ma ma ma ma, tout le rêve qu'on a tué dans ton cœur. Aujourd'hui, je suis en train de dire à tes rêves, par la puissance de Dieu, toi, rêve, sors de là, reviens sur la tête de la fille d'Abraham. Toi, rêve, sors de là, reviens sur la tête du fils d'Abraham. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons ces choses par le nom puissant de Jésus. Nous commandons la vie. Je commande la vie. Là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, je commande la vie. Je commande la vie. Je commande la vie. Au nom de Jésus, là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, je commande la vie. Je commande la vie. Yes, je suis autorisé par Dieu de déclarer la vie. Je suis envoyé par Dieu pour prêcher la vie. Je suis envoyé par Dieu pour prêcher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Elle brise le travail de Satan. La puissance de Dieu, qui est la sainte puissance, elle descend et elle détruit. Le zèvre du ténèbre La puissance de Dieu, elle descend Elle brise le prison La puissance de Dieu, elle descend Elle délivre de famille Elle délivre de famille La puissance de Dieu, elle descend Et elle détruit la puissance des sorciers Toute la puissance De Satan S'incline devant le nom puissant De Jésus, alors je les déclare Dans ta vie ce soir, tout ce qui est De Satan, que ça commence à S'agénuer, que ça capoue par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Le chêne sont brisés ce soir dans la vie de quelqu'un. Oh, c'est le Seigneur qui fait le miracle. C'est le Seigneur Jésus qui fait le miracle par sa grande puissance. C'est le Seigneur Jésus qui fait le miracle par sa grande puissance. C'est la puissance de Dieu. Qui règle le problème. C'est la puissance de Dieu qui donne des solutions multiples à un petit problème. C'est la puissance de Dieu qui a créé le ciel et les étoiles et la lune et les soleils. Et ces choses sont ainsi par la parole de Dieu. Il soutient toutes les choses par sa forte, puissante parole. Par les noms puissants de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que tous les géants qui étaient dans ta vie, en train de se moquer contre toi, ce soir, par l'onction prophétique de la parole du Seigneur, qu'ils commencent à s'incliner. Qu'ils se. Ahoumbe Shindara, par le nom de Jésus. Tout genou fléchi par le nom de Jésus. Tout genoux fléchi dans ta vie. Au nom de Jésus. Prie avec vous. C'est la dernière prière de ce soir. Commence à déclarer ces choses avec moi dans ta vie. Que les genoux, parce que tu as été loin. ce soir par la puissance de Dieu. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Commence à déclarer tout géant contre moi. Commence à t'incliner. Incline-toi. Incline-toi devant voir le nom puissant de Jésus. Incl incline toi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es délivré de tes ennemis. Tu es délivré de tout ce qui était plus fort que toi. Tu es délivré de tous les chaînes qu'on a mis contre toi. Tu es délivré de la prison qu'on a créée contre toi. Tu es délivré du trou qu'on avait creusé contre toi. Tu es délivré de la maladie qu'on avait fabriquée contre toi. Tu es délivré de la pauvreté qu'on avait inventée contre toi. Tu es délivré du ténèbre qu'on avait amené contre toi. Tu es délivré de l'aveuglement qu'on avait amené contre toi. Tu tu es délivré du serpent qui était en train de te lier au cou. Tu es délivré du serpent qui était en train de te lier autour de la ceinture. Tu es délivré du serpent qui était en train de lier tes pieds. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus! Par le nom de Jésus! Par le nom de Jésus! Reçois la victoire par la puissance de Jésus. Reçois la victoire. Oh, il y a la puissance du Seigneur qui est en train de tourner comme un boule de feu. Il y a la puissance du Seigneur qui est en train de tourner comme le feu. Il y a la puissance du Seigneur qui va tomber sur quelqu'un ce soir. Il y a la puissance du Seigneur. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel, je suis en train de voir le ciel ouvert sur la tête de quelqu'un ce soir. Là où on avait fermé ton, ton ciel, le ciel est ouvert ce soir. Et la puissance de Dieu descend sur toi Tu vas avoir un miracle Tu vas avoir un miracle Qui va étonner Tous ceux qui vont écouter ce miracle Tu vas avoir un miracle Et quand tu vas donner ton témoignage Il y a des gens qui vont tomber Tu vas recevoir un miracle Qui va étonner tout ton avenue C'est par la puissance du Seigneur ce n'est pas la puissance du Seigneur. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Reçois la puissance du Seigneur. Reçois la puissance du Seigneur. Reçois la puissance du Seigneur. Reçois la puissance du Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, yes. Yes. Tu vas lui dire merci pour la puissance que tu m'accordes ce soir. Dis-lui merci pour la puissance que tu mets sur ma tête ce soir. Dis-lui merci pour la puissance que tu me donnes oh Yahweh. Dis-lui merci Seigneur pour la puissance. Merci Yahweh pour la puissance. Merci Seigneur Jésus. Oh nom de Jésus. Oh Félicitations, félicitations pour avoir, pour avoir pris avec moi ce soir. Mes frères et sœurs, bien que nous sommes arrivés à la fin. Je demande à quelqu'un de m'aider à partager ces vidéos. Pendant que tu partages ces vidéos... Avec tes frères et tes soeurs, tu es en train de partager la puissance de Dieu. Tu es en train d'envoyer la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va regarder ces vidéos parce que toi, tu as partagé. Et la personne aussi va prier, va dire « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. » Et la puissance de Dieu va descendre sur lui et il sera délivré. Et elle sera délivrée. C'est pourquoi je te demande, fais le travail de l'évangéliste. Mais bien qu'on arrive à la fin, il y a beaucoup de gens qui se connectent après nous et qui regardent pendant la nuit, qui regardent le matin quand ils se réveillent, qu'ils regardent quand ils sont en train de partir au travail. Alors, aidez-moi mes frères et sœurs à partager ces vidéos. Alors, je dis shalom à ma soeur Momoti, sois béni Momoti. Papa Jacques, sois béni. Mon frère Lino, Chicago, soit béni. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Tatiana, sois béni. Kayembe, mon frère. Zambi Akou Benesha, Lisbi de Paul, soit béni. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Si je ne vois pas ton nom, écris un commentaire. Parce que je suis en train de monter dans les commentaires pour voir tout le monde. Bibi Lunga, soit béni. Bibi, ma soeur, Bibi, soit béni. Je vais essayer de t'appeler après le programme. Je t'avais dit que je vais t'appeler. Euh, soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Partagez avec moi le miracle que notre Seigneur est en train de faire avec vous. Parce que j'aime écouter ce miracle. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur me fait voir en esprit. Et maintenant, quand une personne me dit que voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. Ça fait toujours du bien d'écouter. que Oui, oui, oui, oui, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait montré. Alors, si tu n'as pas mon numéro, si tu ne m'as jamais écrit sur mon WhatsApp, prends mon numéro de WhatsApp, écris-moi de façon que je puisse... Être en contact aussi avec toi par le numéro. Alors, sois béni euh, Guy, Miguel, soyez béni Lisby de Paul et toute la famille. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Soyez connectés dès que c'est l'heure de la prière. Connecte-toi, sois en ligne et on va démarrer ensemble. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur, que le Dieu de Jacob soit votre bénédiction, que la grande bénédiction du Dieu d'Israël descende dans ta maison, là où il y avait le manque, que les dieux d'Abraham, c'est lui qu'on a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que lui-même entre dans ta maison en ce moment et commence à remplir ta maison de tout ce qui te manque. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Shalom, shalom, goodbye, à demain, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.